Salut à tous, c'était c'est Asaphatis, j'espère que vous allez bien, sur ce, on se retrouve pour une vidéo sur Rapets Legends. Donc, la première partie de la nouvelle saison, la saison 13, on a fait à top 1, hein. je vous laisse voir, je vous laisse voir, je voir. Ce oui. ce, vous laisse voir. Sur ce, abonnez-vous, activez la cloche, de likez, de likez, partagez, je, et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro, s'il y en a une, si j'oublie pas. A <rire> tout de suite. Voilà leader de Saut. Je vais ouvrir la voie. J'avais envie d'aller voir la nouvelle zone, mais. Ouh. On se pose là les terreurs. On y va. Euh... Tenez-vous prêts. Oui. Non <laughs> Oui, bonjour. Premier pack. Je me débrouille bien, ça sera pas le dernier. J'avais pas le choix de venir ici, hein, si jamais. Oui. Regarde, tu les entends se battre. J'espère percer dans le métier. <rire> <rire> C'est quoi? Si on peut y rentrer, normalement. Je crois que par en dessous, je si peux. Capacité ultime parée. J'espère percer dans le métier. Non. Pas. Non, on peut pas? Ah, par là. Regarde. On peut monter par là. Du venir par au dessus Ah non c'est fermé totalement en fait Ça s'ouvre, ça s'ouvre Il y en a un qui s'est enfui. J'espère que j'ai Il y a un nuque Je pense que l'ennemi vous observe. Je crois que tu en haut. Je vais derrière lui. Il est au-dessus, il est au-dessus. C'est... Ouais. Quoi C'est C'est toi qui l'as eu 45 secondes, l'anneau est proche. Je recharge. <rire> je l'ai tout mis C'est toi qui l'as eu L'anneau est tout près, il se referme dans 30 secondes. On assure. Oui. Je me soigne. Toujours. Du coup j'ai plus de minutes sur le feu que j'ai tout mis sur lui. secondes, je recharge mes boucliers. Eh hey, a plus le pas du milieu 10 secondes, l'anneau est proche. Minecraft Je sais pas. Attention, l'anneau se déplace. Mais sinon c'est là, c'est ça que je te disais direction. que c'est nouveau. J'ai pas de légère sur moi. Attends je regarde dans Regardez le bâtiment que je suis... Un pack de soutien arrive. Non. C'est pas grave. Hein Oui, moi bah, je sais, je l'ai déjà vu. Non, mais j'ai déjà vu le skin. <rire> j'ai déjà eu. Il y a un mec qui me l'avait passé. Speed fire, je sais. Quoi Ah, je croyais que tu l'avais pris. Oh, je prends la souffrir. Par ici. <rire> Ton micro il fait un tour en moto hein, par contre. <rire> et oui oui oui. Je vais Je vais faire le tour mais c'est vrai que j'ai oublié que j'avais que sont rentrée. Okay. On les a tous Je recharge Et t'es solo Ouais. Désolé, je dois abandonner la speedfire pour la flatline. <rire> Ok, on va y casse pour faire. Allez, merci. Si. Ah bah, j'avais je... pas vu mais... Merde, non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, j'en ai trois maintenant. Rigoler, venez par ici. Je me disais bien qu'il y avait des rollers ici. Non, c'est juste parce que je l'ai pas fait gaffe en fait. Oui, oui, oui. 我 Il craque, hein. Ouais. Il restait quand même mal. Allez debout! En piste! Je te remercie. <rire> Je me soigne. Je reste en alerte. Ah, moi bon, j'ai rien en fait. Sans... On la batterie. Il faut que je recharge mes boucliers. Une minute, l'anneau est tout proche. Uh -huh. Oh lui. Je recharge ah. mes boucliers. Ok les erreur, on est à côté de l'anneau et on a 45 secondes. Oh, J'ai plein de places en place. Le viser euh... Prêt à lancer ma capacité ultime. L'anneau est dans les parages et il ferme dans 30 secondes. Putain j'avais pas vu le trap. Merci. Mmh. merci bien. J'sais pas pourquoi j'peux plus merci pas mais merci bien. L'anneau est à côté et ferme dans 10 secondes. Oui. Surtout qu'elle est pas méchante au final. Les matériaux par ici. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. C'est moi bon, je m'entends un coup. de soutien. De soutien en approche. Ouais ah, bah c'est ça qu'on va prendre. C'est le ouf, ça de que c'est Ouais, Pas bouclier normal, de C'est hein. ouais, pas bien. swider hein toi Ouais Voilà toi je vais pas pouvoir monter. Comment t'as fait pour monter Je les ai eu à deux, ils étaient alignés. Je les ai alignés. Je descends, J'utilise un kit en visuel. A... Bah descends, descend, descend Le champion Bonjour. Tu vas rien sentir. Le coup. Oui, bah, je confirme parce que euh, j'ai mis trois, euh, j'ai mis une balle perdue, hein, seulement une seule balle. Ah, euh, je suis en haut t'inquiète. Oui. Merci. Je dis qu'il y a des ennemis là-bas parce que j'ai vu un truc euh, atterrir. Je n'ai pas de chargeur pour le la Speedfire. Ça veut dire que j'ai utilisé que 35 balles pour les buter <t UK> d arrives, d arrives, d arrives. Il avait cru Il avait cru qu'il non survivant ah nous Ouais. Putain je peux pas monter par là, fiché. dernier Ah oui c'est le dernier Alors j'ai trouvé juste son drone Ouais non, je veux joindre Vas-y Je te follow mais je te laisse Non mais je repasse Et voilà qu'est-ce que je vous disais, première partie, premier toi Et ouais. Et... t'entends rien. Mais sinon vous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce euh, c'était sa Et Milvara. Allez vous voyez, follow ça J'ai même pas eu besoin d'utiliser mes ah. pouvoirs en fait. Faut fais confiance. Bon sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao ciao. <rire> Ah <sighs>